Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'ai envie de vous parler dans cette vidéo de mon Fujifilm xh 1 Alors en effet, c'est un appareil photo qui est sorti en 2018 à un certain prix lors de son lancement, mais euh, qui je pense n'a pas su forcément trouver son public. Alors, ce n'est pas un test de laboratoire ici, euh, je vous parle juste rapidement des spécificités techniques et de mon expérience avec cet appareil photo. C'est parti Alors, le Fujifilm xh 1 est un appareil photo avec capteur APS-C stabilisé sur 5 axes de 24 millions de pixels. Il permet de filmer en 4K. Le viseur est un viseur électronique OLED et très bien défini. Donc, il possède un écran tactile et tout le nécessaire. Donc, je ne vais pas vous faire vraiment le détail de la fiche technique, mais voilà, il est vraiment équipé de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui dans un appareil photo. Donc, tout ce qui est Wi-Fi, Bluetooth, etc donc chez Fujifilm les gens sont habitués à un système de réglage par molette mais aussi à un système hybride qui est léger donc le Fujifilm xh 1 est le premier appareil photo numérique à capteur stabilisé chez Fujifilm c'est aussi un appareil photo qui est fabriqué au Japon et franchement je dois dire qu'il est super robuste la prise en main est tout de suite qualitative on sent que c'est du solide hein. euh, franchement il euh, y a juste à voir franchement on sent que c'est du solide directement alors qu'est-ce qu'on a avec le Fujifilm xh h 1 Déjà franchement c'est un super appareil photo. Aujourd'hui on peut le trouver à un prix euh, très abordable en plus par rapport à, ses, à son niveau de performance. Donc au niveau des performances on est ici entre un Fujifilm xt 2 et un Fujifilm xt 3 Pour vous parler un peu de mon expérience, donc avant de passer au Fujifilm xt t 4 je combinais déjà le Fujifilm xt 3 avec le Fujifilm xh 1 donc je sais alors euh, de quoi je parle. Le Fujifilm X-T3 a un autofocus qui est plus performant que le Fujifilm X-H1. Donc ça va se remarquer notamment en utilisant le 35mm 1.4 ou le 56mm 1.2. En fait chez Fujifilm, on peut remarquer que les objectifs qui ont de grandes ouvertures sont plus lents en autofocus que les objectifs de la gamme F2 par exemple ou supérieurs. Donc les fugistes se plaignent souvent de ça et demandent à Fujifilm de renouveler leur parc optique pour avoir quelque chose de, de plus performant en autofocus. Par contre, on peut observer une belle amélioration des autofocus euh, pour ces objectifs sur le XT3 et le XT4. Donc, à mon avis, ça peut encore peut-être s'améliorer. Donc, euh, il y a une différence en microsecondes. Euh, voilà, elle est là, mais ça se voit. Pour revenir au Fujifilm X-H1 et son autofocus, donc là, on est bien entre deux gammes d'appareils photo. Donc, entre le xt 2 et le xt 3 Donc, franchement, quand on passe du xt 4 au X-H1, on peut sentir qu'il y a une différence quand même de rapidité de mise au point. Donc, attention, c'est pas catastrophique non plus. Hein. C'est un bel appareil photo. Donc, surtout quand on va y installer de belles optiques dessus Fujifilm, là, on a une excellente qualité d'image. En ce qui concerne la prise en main, franchement elle est vraiment excellente regardez franchement cette belle poignée en fait qui englobe bien la main on a ici en fait vraiment un outil qualitatif et franchement ça se ressent dès la prise en main on ressent ce plaisir de vouloir travailler avec ici on a un écran euh, sur le dessus en fait qui va donner des informations au choix euh, qu'on va pouvoir choisir d'afficher euh, dans les menus donc par exemple ça peut être la vitesse, le diaphragme, les iso, la balance des blancs euh, combien il reste d'images. donc voilà euh, c'est vraiment au choix, mais par contre chez Fujifilm, on a déjà des informations sur les molettes donc que ce soit le diaphragme, la vitesse, les ISO, donc voilà, donc si l'écran vous est nécessaire vous pouvez vous permettre d'afficher d'autres fonctions, donc voilà, c'est vraiment en fonction de, de vos goûts aussi et ce que vous voulez afficher euh, sur, ces, sur ce petit écran donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce petit écran prend la place de la molette de correction d'expo donc on peut voir sur, les, sur la gamme de Fujifilm XT, par contre on a un petit bouton à la place qui en appuyant dessus et en tournant euh, la molette permet en fait de corriger l'exposition très rapidement aussi. Voilà. Donc euh, c'est vraiment, c'est simplement en fait une autre façon de faire. En ce qui concerne l'autonomie du Fujifilm X H1, bah, alors là c'est son plus gros point faible. En fait, on, on a ici, euh, on est toujours ici dans la gamme NPW126S. Donc déjà sur le modèle XT3, c'était toujours la même batterie. Euh, c'était assez limité, mais là, c'est encore pire. Alors, franchement, euh, peut-être c'est la stabilisation, peut-être c'est l'écran sur le dessus qui fait consommer plus de batterie, en fait, je sais, je sais pas. Mais quand on a un Fujifilm xh 1 il faut obligatoirement des batteries supplémentaires, c'est obligatoire. En fait, l'appareil va faire le travail, hein, ce n'est pas un problème non plus, hein, mais il faut vraiment avoir des batteries chargées, euh, voilà, pour, pour ne pas tomber à court d'énergie euh, et ne pas pouvoir utiliser son appareil photo. Donc, les batteries Fujifilm ont quand même un certain coût, donc j'en ai quelques-unes, elles sont très très bien, mais voilà, toujours limitées euh, en autonomie, mais, mais voilà, donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai opté pour des batteries supplémentaires, donc qui ont une bonne réputation, donc j'ai choisi euh, la marque Patona en batterie, euh, Patona Platinum, donc je vous mettrai les liens dans la description, ils sont très bien. Un point particulier en fait, que j'aimerais vous parler aussi, c'est qu'on entend un petit ventilateur lorsqu'on tend l'oreille, il y a comme une soufflerie donc je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je pense que c'est un système de refroidissement dans le xh 1 par contre, sur le Fujifilm xt 4 je n'entends pas du tout ça, donc je pense parce que c'est un autre système de stabilisation qui est différent, je crois que c'est un système de stabilisation magnétique sur le xt 4 donc voilà. Après, le Fujifilm xh 1 est une gamme quand même spécifique chez Fujifilm. Beaucoup pensent que Fujifilm a fait un bide avec cette gamme et moi, ce n'est pas ce que j'en pense. Moi, ce que j'en pense, c'est que euh, c'est un très bon appareil photo et à mon avis, euh, ils vont vouloir en faire le haut de gamme de la marque Fujifilm. Alors, il y a peut-être eu quelques erreurs marketing, je ne sais pas, hein, mais ici, si on voit le Fujifilm xh 2 arriver, à mon avis, ça va envoyer du lourd. En 2021, on peut encore trouver le Fujifilm X-H1, qui est vraiment intéressant, surtout euh, franchement qu'il n'est pas proposé à un tarif vraiment trop cher pour, pour les prestations qu'il propose. Hein, franchement, euh, on peut toujours le trouver et ça, c'est vraiment bien. Alors, pour conclure donc, euh, cette vidéo, franchement, le Fujifilm X-H1 est un super appareil photo aujourd'hui qui coûte beaucoup moins cher qu'un X-T4. Donc certes, il n'a pas la même performance non plus, mais franchement, c'est du super matériel et franchement, ça fait plaisir de l'utiliser. Moi, je l'utilise en deuxième appareil photo. Des fois, j'ai envie de le prendre en solo juste pour changer un petit peu, même s'il est moins performant. Il apporte quelque chose, il apporte une sensation, une prise en main que j'aime bien. Voilà. Et en plus, on sent qu'il est vraiment robuste et en plus de ça, il est tropicalisé, donc il est weather résistant, comme on dit, il est résiste euh, au temps, euh, tout ce qui est euh, poussière, euh, eau, tout ça, il va, il va résister là-dessus, bon, il ne faut pas plonger dans l'eau non plus, hein. mais voilà, il, a, il, a son... il est vraiment robuste, C'est vraiment. franchement, j'ai déjà vu des gens l'appeler euh, le tank, hein. c'est vraiment un tank euh, d'appareil photo. Voilà, voilà, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, et n'oubliez pas de vous abonner. A bientôt les amis